beaucoup de critiques de tout un tas de gens parce que hier, ou avant-hier, j'ai tweeté... Vous avez vu le tweet J'ai dit, ne laissez pas... Vous savez, c'est au sujet de... Une femme a été tuée en Iran parce qu'elle ne portait pas son foulard comme il faut. C'est-à-dire qu'un peu de ses cheveux blonds ou noirs d'encre se voyaient, quelle que soit la couleur. Donc, ils l'ont prise et, je ne sais pas, ils l'ont peut-être battue à mort. Elle est morte. Et des protestations ont lieu partout. Toutes ces femmes iraniennes m'ont demandé, « Sadhguru, s'il vous plaît, dites quelque chose, dites quelque chose. » J'aurais de toute façon dit quelque chose. Je me demandais juste s'ils allaient se battre ou si ça allait juste se calmer. On ne sait jamais. Donc ensuite, j'ai tweeté j'ai dit, ce n'est ni aux religieux, ni aux luxurieux de décider comment une femme doit s'habiller. C'est à elle d'en décider. Un groupe de gens, gens cherche à voir comment couvrir chaque millimètre de son corps. Un autre groupe de gens cherche à voir comment réduire ses vêtements à des millimètres. Les deux ont lieu, malheureusement. Tout ça, ce sont... Vous savez Différents groupes d'intérêts. Différents groupes d'intérêts. Pourquoi les femmes ne peuvent-elles pas avoir assez de bon sens pour décider elles-mêmes de ce qui leur convient, de la façon dont elles doivent s'habiller Allô